Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment Prologue résout un but. Plutôt, on va essayer de regarder pas à pas, peu à peu, comment euh, il fait pour euh, nous donner une solution. Alors on va regarder la situation suivante, on, a, on prend un programme qui hein, définit deux prédicats, le prédicat vache et le prédicat parent. Donc euh, vache c'est pour dire qu'une vache, euh, voilà, Ada c'est une vache, Tara c'est une vache, et le prédicat parent c'est pour dire euh, par exemple que Ada euh, c'est euh, le parent de Tara, que Eric c'est le parent de Olaf et là par exemple si on pose euh, cette question là ce but là à Prolog il va nous donner ces trois réponses donc on a envie de voir un petit peu euh, comment ça se passe pour comment Prolog il fait pour résoudre ça alors voilà donc là euh, 4kb voilà donc ça c'est notre programme donc on va démarrer Prolog et on va le on va charger ce programme là donc je démarre prologue voilà je charge le programme voilà tout va bien pour la forme je fais un petit listing pour voir euh, comment est défini par exemple le prédicat vache donc là ça marche bien alors là on va commencer par regarder un premier but tout simple voilà donc après barre d'espace, barre d'espace, voilà, donc là, vache, en gros, c ça vient à dire qui sont les vaches, et euh, la variable va elle va être, instant, elle va être euh, on va lui donner comme valeur, euh, la, les valeurs possibles sur le, pour les différentes vaches. Alors, comment Prologue fait pour euh, résoudre ça Donc, pour faire ça, on va rentrer en mode trace, donc dans le débugger, donc je mets trace. Point. Ici vous voyez l'invite de commande change, hein. au lieu d'avoir notre point d'interrogation moins, maintenant on a trace qui est écrit devant. Et on va tout simplement relancer le, le, même, le même but, Donc, et on y va. La prologue il ne nous donne pas tout de suite une, une, une, une réponse, il va euh, donc décomposer action par action. Donc la première action c'est euh, donc c'est un call, c'est-à-dire qu'il essaye de résoudre ça. Alors lui prend une variable euh, voilà, interne, euh, underscore c'est pour nommer euh, cette variable. Hein, c Alors euh, après je vais appuyer sur la barre d'espace pour dire qu'est-ce qui se passe. Donc lui il dit, j'essaye de, de résoudre ça, il y a vache de ADA qui marche. Donc euh, je passe à la suite, hein, barre d'espace, et donc il dit, bah, c'est bon. Je viens de trouver euh, la variable VA si on lui donne la valeur ADA, ça marche. Alors après je rappuie sur la barre d'espace alors là il fait pas un call, il fait un redo c'est à dire qu'il va refaire euh, le premier call parce qu'il y a une autre solution donc il, refait, euh, donc, euh, il repart dans une autre, euh, une autre tentative de résolution il trouve que vache de tara marche bien et donc il nous affiche le résultat et donc là je continue comme ça voilà et là à la fin il dit qu'il a, qu a fini donc là on a, on a pu voir qu'il a fait donc, trois tentatives un call et deux redo, et puis à chaque coup, il exit, ça correspond, donc, à quand il a réussi à trouver, euh, avec succès, quelque chose qui fonctionne. Alors, pour quitter le mode trace, mode debug, on fait no debug et on se retrouve avec euh, l'invite euh, de commande habituelle. Alors là, on va regarder, voilà, un petit peu plus compliqué, donc, euh, c'est la situation cible, hein, donc, voilà, on va, on va dire, moi, je voudrais avoir savoir quelle vache est i donc à la virgule hein, donc c'est une, une conjonction et en même temps je voudrais que cette vache ce soit le parent de quelqu'un donc quelqu'un quelqu je mets une variable anonyme hein, parce que je n'ai pas envie de savoir euh, la valeur donc là je fais entrer voilà et il me donne il me dit voilà bah Ada elle est, elle est deux fois euh, parent, et ainsi que Svini donc on peut regarder le programme hein. Là, on va zoomer un peu voilà donc là on voit que Ada il y uh, ici ça marche bien et Tara nulle part on l'a que en enfant mais pas en parent et Svini on l'a une fois donc là on va relancer à nouveau le débugger hein. donc on va refaire un deuxième tour avec le debugger donc trace pour rentrer euh, en mode debug on prend demande de résolution donc euh, de de cet objectif qui hein, est la conjonction de, de, deux, euh, de deux termes alors barre d'espace, donc là il essaye de faire vache de VA, il trouve ADA comme tout à l'heure mais là il ne peut pas donner la solution parce qu'il faut qu'il vérifie maintenant la deuxième partie euh, donc de notre but et donc comme il a trouvé la vache, maintenant il utilise euh, la valeur et là il, dit, il trouve un parent qui correspond, qui commence par ADA exit, donc il nous donne une première réponse là il fait un ridou non pas de vache il réessaye euh, ce deuxième but là il dit maintenant est-ce qu'il n'y a pas un autre ADA qui marche oui et il nous marque le résultat et là après il remonte euh, comme il n'y a plus de parent ADA il n'y a plus d'autres euh, solutions euh, possibles donc il va remonter euh, donc, au niveau de vache et il va essayer avec une autre vache la deuxième vache possible c'est Tara il essaye de donc il dit que c'est bon et après il essaie de trouver est ce que euh, est-ce que Tara est parent de quelqu'un. Et là donc on a un fel, parce qu'il ne trouve pas. Donc le fel, il va rev revenir en arrière et repart en essayant une nouvelle vache. Donc là ce coup-ci il va essayer avec Zvigny, donc qui elle est le parent de Olaf, et on va pouvoir afficher un résultat. Donc voilà, donc là on a réussi à, à tracer donc pas à pas le, le, le cheminement suivi par prologue pour euh, résoudre ce type d'objectif euh, un peu euh, plus compliqué. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de, de, de ce fonctionnement en mode euh, pas à pas L'invite de commande en temps normal, c'est point d'interrogation moins. Quand on passe en mode trace, on tape trace point. À ce moment-là, l'invite de commande devient euh, celui-ci. Si on veut sortir du mode trace, on va taper « NoDebug. » et on reviendra donc en fonctionnement euh, normal. Quand on est en mode trace, il y a une pause qui est faite à chaque action. Donc on s'arrête. Pour passer à l'action suivante, on va appuyer sur la barre d'espace de manière successive pour suivre le cheminement euh, suivi par, euh, par Prologue. Chaque action donc, euh, est une des suivantes. Un call, c'est on tente de résoudre quelque chose. Un exit, c'est la résolution qui a été tentée a été réussie. Un fail, c'est la résolution, elle a été échouée. Donc on va devoir revenir en arrière pour euh, tenter autre chose. Et un redo, c'est euh, quand on a une résolution avec succès, on repart euh, dans, une autre, euh, dans une autre voie. Euh, bah Écoutez, arrivé à ce stade, hein, euh, bah c'est le moment de se, de se dire au revoir. Donc euh, Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.